Et le monde Savez-vous que la société a été conçue pour les suiveurs et non pour les rêveurs Genre, va à l'école, dégoûte-toi un diplôme et trouve-toi un emploi. Arrive à 7 heures, rentre à 15 heures, fais comme tout le monde. Si tout le monde le fait, c'est que c'est bien. J'ai juste une question pour toi. Es-tu heureux dans ce système Mais encore, vas-tu décider de suivre la masse ou de réaliser tes rêves Veux-tu rester dans cette sécurité imaginaire Eh oui dans cet esclavage moderne. Ou alors tu peux décider de te lever. Et d'atteindre ton but. Ce message n'est pas pour les grands parleurs petits faiseurs. Car le parcours sera fatal. Et le réveil brutal. Mais tu seras sur le chemin de ta liberté. La vraie liberté. Où tu peux faire ce que bon te semble. Quand tu veux. C'est de cette vraie liberté que je te parle. Pour y arriver il y a des actions que tu devras mener. Commence par apprendre à désapprendre. Ce processus qui consiste à lever tout ce que la société t'a mis en tête. Tout ce que le système éducatif t'a enseigné. T'autoriser à te poser des vraies questions. Telles que, c'est quoi mon but Et quels sont les chemins que j'emprunte pour l'atteindre Quelles sont les stratégies que j'utilise pour y arriver Les gens qui ont du succès se sont posés ces mêmes questions. Écoute-les. Observe leur manière de faire. D'agir. Je dirais même, fais ce qu'il font. Comme je dis toujours... Entoure-toi des personnes qui, comme toi, veulent réussir. Des personnes qui se posent les mêmes questions que toi. Et c'est comme ça que tu pourras aller de l'avant. N'attends pas demain pour agir. Le meilleur moment, c'est maintenant. Un pas après l'autre. C'est maintenant que ça se passe. Demain, il sera trop tard. N'attends pas d'avoir une assurance. Sois ton assurance. Tu ne pourras compter que sur toi. Sur ta détermination. Sur ta résolution. Sache que la réussite... C'est 10% de motivation et 90% de transpiration. Alors pense comme un gagnant et retrouve tes manches. Quand tu prendras des claques, quand tu tomberas et que tu prendras des coups, continue d'avancer. Et si on te coupe les pieds, rampe jusqu'à la ligne d'arrivée. Car ton succès tient temps. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, d'ajouter un commentaire et de la partager toujours avec vos proches. Nous voulons former une communauté de personnes qui réussissent et accomplissent leurs rêves. Alors, rendez-vous au sommet.